Salut et bienvenue dans ce tuto Inkscape. encore, nous allons voir comment réaliser un seul anneau donc c'est une demande qui a été faite sur le blog par Pascal Richard je vais donc supprimer euh, tous les anneaux qui ne m'intéressent pas on va en garder qu'un et on va l'exporter, donc pour cela je sélectionne l'anneau je vais dans fichier exporter alors exporter, voilà j'y arrive Juste la sélection, je vais l'exporter donc sur le bureau, je vais l'appeler modèle-anneau.png, enregistrer, et je clique sur « Exporter ». Voilà, je vais maintenant dans « Fichier nouveau », ou alors je clique ici sur le petit « Plus », donc « Fichier nouveau », et je vais dans « Fichier importer », et je vais importer mon modèle anneau. Voilà, je clique ici sur « Ouvrir », je l'incorpore, j'appuie sur « Valider ». Donc pour le déplacer, je clique ici, et je reste appuyé, je le déplace, voilà, je le mets à cet endroit-là. Je fais apparaître la fenêtre des calques. Là, j'ai le calque 1, je double-clique pour pouvoir le renommer en calque modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je verrouille ce calque. Je clique ici sur le petit « plus » pour ajouter un calque que je vais appeler « illustration ». Voilà. Je... voilà, on n'oublie pas de bien sélectionner le calque « illustration ». Parce que si on clique sur le calque modèle et qu'il est verrouillé, on ne pourra absolument rien faire. Donc on peut maintenant fermer la fenêtre. Alors pour zoomer, je peux cliquer sur la molette. Ou alors je peux utiliser les touches 1, 2 et 3 de mon clavier. Alors la touche 3 ne fonctionne que si un objet est sélectionné. Admettons là j'ai un carré, on voit bien qu'il est sélectionné. Si j'appuie sur 3, automatiquement Inkscape va zoomer sur l'objet sélectionné. Donc, ceci étant fait, on va maintenant réaliser le premier anneau. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil « Créer des cercles, des ellipses et des arcs ». Donc, je clique, je glisse. Voilà, je fais un premier anneau. Avec l'outil euh, F1 ou la petite flèche noire, Là, je peux augmenter ou diminuer la taille, hein, comme ceci, hein, en cliquant sur les flèches. Voilà. Je duplique cet objet. Donc, pour dupliquer l'objet, c'est « Ctrl D ». Mais avant, je vais rajouter un petit contour. Donc, pour ajouter un petit contour à l'objet, j'appuie sur « Shift ». Et je clique ici sur le petit carré noir voilà hop il y a un petit contour qui apparaît ici on a une épaisseur de 0,25 je fais un clic droit et je mets à 0,5 c'est peut-être mieux ouais, c'est plus lisible. donc je duplique cet objet donc soit on clique là dessus ou édition dupliquer ou ctrl d on va réduire tout ça donc je clique ici sur shift et sur la flèche à ce moment là la réduction se fait horizontalement par rapport au centre du cercle et pour réduire ici, je clique sur la flèche et toujours j'appuie sur Shift. Voilà. On va sélectionner les deux objets. Donc pour cela, soit un petit rectangle de sélection, soit je clique sur un objet, j'appuie sur Shift et je sélectionne le deuxième. À ce moment là, on va dans chemin et on fait, je crois que c'est différence. Voilà. Alors différence, on voit bien que on a un trou dans l'anneau. Donc ça c'est parfait. On va maintenant créer, vous voyez là, il y a une petite zone blanche. Et là, il y a une petite zone un petit peu violette. Donc, c'est ces deux zones-là qu'on va créer. Donc, pour cela, j'aurais dû peut-être le faire avant, C'est pas grave. Donc, je vais dupliquer cet objet, CTRL-D. Je vais aller utiliser la fonction séparer, de façon à obtenir, en fait, ce qu'on avait tout à l'heure. Et je vais augmenter ça, voilà. Je vais augmenter la taille de ce cercle-là, de façon... Alors, je désactive le magnétisme, de façon à obtenir, vous voyez, juste cet élément-là. Donc on sélectionne ces objets, on va dans chemin et on fait intersection, non c'était pas intersection, CTRL Z, on sélectionne les deux euh, exclusion, voilà exclusion, et on va dans chemin et on fait séparer et en principe voilà on a quatre objets celui-là qui ne m'intéresse pas, donc je le sélectionne, je le supprime celui-là, on va le garder, et celui-là on le supprime aussi donc cet objet-là, on va lui mettre une petite couleur, euh, un petit gré à 5% par exemple. Voilà, On va mettre ça là. On va pouvoir un petit peu le tirer comme ceci et l'augmenter. Ouais, c'est pas mal. Non, celui-là, je vais le supprimer. Euh, je vais dupliquer cet objet, CTRL-D. Je lui fais un retournement horizontal. Alors je peux cliquer là-dessus ou j'appuie sur H pour faire un retournement horizontal. Je vais placer cet objet... Comme ceci, voilà. Et je vais récupérer une petite la petite couleur violette peut-être. Ouais, là, là. Bon, une couleur violette. Tac. On va tout de suite maintenant utiliser la fonction euh, dégradé. Donc on clique ici sur ce petit pictogramme pour avoir la fenêtre fond et contour. Et on va cliquer sur dégradé, dégradé radial, pardon. Donc on va placer la couleur ici. Je vais cliquer sur le petit rond ici pour qu'il devienne bleu. On va augmenter l'opacité à 255. Et ici, on va réduire. On va mettre une couleur plus claire. Ou on peut aller récupérer directement la couleur là. Voilà, pour être sûr. Ouais, c'est pas mal. Là aussi, je vais récupérer la couleur. Donc, je clique sur le petit rond là qui devient bleu. Et je prends la couleur ici. Voilà. C'est pas mal. Là également, on va utiliser... Le dégradé radial, je place ici, je sélectionne ici le petit cercle, je clique dessus, je le déplace vers le bas. Je vais récupérer la couleur ici avec la pipette, donc je clique sur la pipette, on vérifie bien que le petit cercle est bleu, et je prends la, la couleur ici. Non c'est pas terrible ça, je vais plutôt euh, mettre un blanc avec une opacité voilà. C'est pas mal. On va sélectionner ces deux objets, donc celui-là et celui-là, en appuyant sur Shift. On, on les groupe, donc CTRL-G, ou on peut cliquer là-dessus, ou aller dans Objets groupés. Tac. On va supprimer leurs contours. Donc je vais ici, dans la fenêtre Fond et contours, je clique ici sur l'onglet contours et on clique ici sur la croix. Voilà. On va sélectionner notre anneau, donc celui avec le fond euh, gris et le contour noir. Euh, on va grouper, Alors ça c'est une petite astuce, on groupe et on va créer un clone. Et le clone va se placer au-dessus de tous mes objets. Tac, voilà. Je sélectionne ici les deux objets avec la couleur violette là et la couleur blanche ici. Donc j'appuie sur Shift. Alors je sélectionne ici le clone. Je sélectionne mon objet groupé. Et je fais un clic droit et je fais définir euh, une découpe. Ou alors, j'aurais pu aller dans Objet, Découpe, Définir une découpe. Et à ces deux objets, ici, je vais également ajouter un flou. Alors, pour que ce soit plus clair, je fais apparaître la fenêtre Objet. Voilà, je ferme ça, j'agrandis. Là, on voit bien qu'il y a une découpe. Vous voyez, il y a un petit pictogramme de découpe. Donc, si je double-clique... Je rentre dans ma découpe et là j'ai mes deux objets. Euh, alors à ces deux objets, je peux euh, soit les regrouper. Voilà, je refais un CTRL G. Et j'applique comme ça à mon groupe ici un petit flou. Et vous voyez ce qu'on obtient tout de suite. Quelque chose de, de relativement sympa. Peut-être un peu trop. On met 0,1. C'était pas mal. Alors c'est pas parfait quand même. Hein. Huh. Je peux également, là, sur le sur mon anneau, vous voyez, j'avais qu'un seul gris, j'aurais peut-être dû rajouter un petit dégradé, euh, un petit dégradé radial, ou linéaire. Donc je clique, je glisse. Là, ici, je vais mettre la couleur un petit peu gris foncé, voilà, c'est mieux. Euh, également, en haut, c'était gris foncé, donc je récupère la couleur. Ouais, c'est pas mal. Par contre on peut rajouter toujours avec l'outil euh, sélectionné. Ici je me mets sur la petite euh, ligne bleue, si je double-clique, je peux rajouter un petit taquet de couleurs. Je vais mettre un, une couleur, euh, un gris à 20, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être pas, pas trop mal. Alors, il y a des choses qui m'ennuient un peu, c'est euh, au niveau de mes tracés, là, c'est pas terrible. Je vais faire affichage en mode contour pour vous montrer. Voilà. Euh, ici je, je vais je pense retravailler un petit peu la courbe donc je mets ici sur une poignée, j'appuie sur contrôle et sur shift de façon à ce que les deux poignées euh... non juste shift, voilà les deux poignées bougent ensemble voilà c'est mieux comme ça. Voilà, ça ça suit beaucoup mieux voilà avec shift donc je vais en bas je sélectionne le nœud j'appuie sur euh, ici sur euh, la poignée et j'appuie sur shift donc je retravaille comme ça, je déplace le nœud un petit peu comme ceci. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je repasse en mode d'affichage normal, donc pour cela j'appuie sur CTRL 5, ou alors je peux ici, mode d'affichage, euh, je retourne sur euh, normal. Voilà. Ouais C'est beaucoup plus joli, vous voyez, ça... il y a une belle courbure. Euh, donc cet objet, bah, ce que je vais faire, je vais le supprimer. Voilà, avec l'outil flèche noire, on peut supprimer. Je sélectionne celui-là. Je le duplique. Je lui fais un retournement horizontal et je peux le déplacer comme ceci. Alors, est-ce qu'il m'a gardé... Non, il ne m'a pas gardé le dégradé radial, c'est dommage. Le violet. Je vais devoir le recréer. Donc, tant pis. Hop. Euh... Alors, attention il ne faut pas que je modifie ce dégradé là, donc je sélectionne cet objet, alors c'est celui là, voilà il est là, euh, je sélectionne la couleur ici, ah bah c'est parfait ça, d'accord, peut-être un peu plus foncé, ouais c'est pas mal, ouais c'est pas mal. Euh, on va réaliser maintenant la petite boule, donc bah, là c'est vraiment très très simple, donc je clique ici, je fais une, un petit cercle, alors attention là je travaille dans, mon, dans ma découpe, donc effectivement je ne vois pas ce qui se passe, donc CTRL Z, je clique ici sur illustration et ça devrait être bon, voilà, hop, avec l'outil pipette je récupère ici la petite couleur violette, je fais apparaître la fenêtre fond et contour ici, Fond et contour, je clique sur le dégradé radial, je double-clique sur mon objet plusieurs fois pour avoir le dégradé radial, que je pas à attraper, ah, zut, Alors, je clique là-dessus, voilà, je peux déplacer mon dégradé comme ça, je clique ici sur le petit cercle, outil pipette ou F7, et je prends ici une couleur sombre, Ouais, c'est pas mal. Je mets le même contour ici, c'est-à-dire à, à 0,5. Donc, contour noir, j'appuie sur Shift. Je clique sur le noir. Voilà. Alors là, on s'aperçoit que l'épaisseur de contour est différente ici et ici. Alors, on va résoudre ce petit problème avec l'outil éditer les nœuds. Je clique là-dessus. Style de contour, euh, je crois qu'on peut. Voilà. En fonction du style de contour, voilà, on va prendre celui-là et on va mettre à 0,75 ou même carrément 1 de façon à ce qu'il y ait correspondance avec ici l'épaisseur de cette petite sphère. Voilà, c'est parfait. Et là, il suffit juste, avec l'outil d'éditer les nœuds, on va convertir donc notre cercle en chemin. On va zoomer on va se mettre en mode d'affichage contour, tac, on va sélectionner ici, on va créer un nœud, donc pour cela la sphère est sélectionnée, on double clique sur la petite ligne, hop ici, et ici, on va supprimer ce nœud là, donc petit rectangle de sélection, soit on clique ici sur le moins pour faire disparaître le nœud, soit on peut sélectionner ici et appuyer sur la touche supprimer du clavier, et là, on repasse en mode d'affichage normal. Tac. Et on va jouer. Ah, je me suis trompé. C'est pas là que j'aurais dû faire le nœud. C'était ici. Ah, erreur de ma part. Voilà. Et on joue avec les poignets. Pour donner l'illusion que la sphère est dans l'anneau. Voilà. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Alors on peut grouper tout ça, hop, en cliquant là-dessus. On n'oublie pas d'enregistrer aussi, ça c'est une erreur de ma part. On enregistre, on va l'appeler Anneau. Et on enregistre sur le bureau. Voilà. Encore merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.